Et bien aujourd'hui DS euh, Aujourd'hui euh, j'ai fait un éditeur de Super Mario Bros DS sur le premier niveau et un petit peu sur le deuxième On va pas faire longtemps aujourd'hui parce que Voilà ah, donc j'ai l'éditeur de niveau euh, sur moi Enfin l'éditeur de niveau, L'éditeur euh, tout court sur moi Bon, J'ai mis plein de trucs sur le niveau 1. Et oui, euh, comparé au monde. Comparé au machin là, de l'éditeur de Mars 64. Là, on peut rajouter des trucs. Mais on peut aussi. En or, On peut aussi changer la texture du terrain. C'est ultra cool changer la texture du terrain et tout là on va voir un bout assez bizarre juste après c'est pas ah le bout ballon on a vu le bout ballon enfin, si vous l avez vu donc euh, en description il y aura l'éditeur si vous voulez le tester par vous même il y aura l'éditeur euh, en description. Là, je, je, je, euh, ah oui, ça, c'est un, un truc. Euh, un truc canon. Donc je rentre dedans euh, studio. Et voilà. Ça va. premier niveau. Maintenant, ça va jusqu'à. Voilà. Ah oui j'ai mis de l'eau. J'ai mis de l'eau. Ah de l'eau. Et regardez, j'ai mis le sol en neige. J'ai mis de l'eau dans le niveau. C'est pas texturé encore assez. Que... ça c'est dans l'eau. Ah non, c'est pas dans l'eau. <rire> non, c'est mort, je pense. Ah Non. Ah, bon. Ici, ouais, et oui, j'ai mis de l'eau pour ah ouais. donc j'ai remplacé le niveau souterrain par deux. Donc Ça sert ça, ça, hein. Ah, oui, il y a des coupes bleues. Un truc dans les coupeaux bleus si vous l'écrasez euh, ça va vous donner le pouvoir de. Ouais. Donc, le pouvoir la carapace. Bien, non? Qu'est-ce en... que vous en pensez? Ah ouais, c'est tellement facile de nager. ne pas tomber dans le vide. Là, j'ai mis une plateforme euh, pilotage. Normalement, c'est une plateforme. Non, on on on est dans underground, mais on est. non, non, non, non, non, non, non, pas non, non, et là, on n'est plus dans l'eau, d'accord. Hop là. Voilà, donc c'était ça le niveau. Bluetooth. Voilà. Eu une chouette une vidéo aujourd'hui. Euh, 4 minutes. ouais, Hop, on va retourner un peu dans le monde. Ah, hein, on, on va le refaire. Je vais vous montrer. Il y a les pics. C'est euh... longtemps que je n'ai pas fait ce jour. Il y a les pics. Hop, toi tu dégages, toi aussi tu dégages. Ah, j'ai pas vu le fond. A, on a plein de trucs marrants, dans... genre. On a même Dory. Dory là. Ouah Ah, c'est Dory. Euh, oui, derrière, euh, les textures, c'est les textures de château. C'est les... les textures. Ah, ça, on peut les monter. Un peu Je veux ta carapace. Ah ouais, j'ai vu les, les arbres et tout. Non. Euh, on peut les monter maintenant les euh. Les, euh, les euh, Comment Ah bah bravo. Euh. Les trucs. Merde. Ah, et puis que ça fait mal. Bon, on va pas. On va pas vous montrer. Et vous avez pas vu. juste pour une plus longue vidéo, ah mais choix avec... Ah oui, j'ai mis des trucs comme ça là, les petits cétroles. Les goombas les goombas c'est trop. Il est wow. ah, Regarde le bout ballon. Ah, ça, je savais pas qu'il existait dans ce jeu. Le bout ballon. Ah, importe quoi. Ah, boue, le bout Bou, ballon. Et merde, et merde, je suis mort. Voilà. Donc euh, voilà, euh, c'était une courte vidéo aujourd'hui. On va s'arrêter là. Merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Mec, il a pas réussi.